Et nous sommes avec Simon Duteil en Skype. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du syndicat euh, solidaire. Vous avez donc décidé de suivre le mouvement euh, de grève générale qui a été euh, initié par la CGT, Grève Générale, euh, mardi. Pourquoi vous avez suivi le mouvement euh, bah, Plus précisément, on appelle en commun. C'est euh, un mouvement qu'on initie ensemble, avec la CGT, avec Force Ouvrière, avec la FSU, puis avec les syndicats de jeunesse euh, pour la première partie de la, de, de la question. Pour la seconde partie, pourquoi appeler à la grève ce mardi eh ben Pour deux raisons. D'une part, c'est évident que la, la crise qui, qui se joue là dans, dans les raffineries et la réquisition de travailleurs et de travailleuses, ça nous énerve énormément. Mais en fait, la raison la principale la plus importante, c'est qu'il ben, y a actuellement une nécessité d'augmenter largement les salaires. Entre l'inflation, entre la dureté de la vie pour de plus en plus de, de travailleurs et de travailleuses, bah le compte n'y est largement pas. Et c'est pour ça que mardi 18, on appelle à quatre organisations nationales à organiser la grève dans tous les secteurs en France. Et après mardi, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre aussi à d'autres mobilisations dans le courant de l'automne, dans le courant de l'hiver alors, bon, il n'y a pas de boule de cristal. Par contre, ce qui est sûr pour nous, pour les syndicats de, de Solidaires, les syndicats Sud Solidaires, on va appeler mardi à la tenue d'Assemblée Générale pour poser la question à nos collègues, aux travailleuses et aux travailleurs, pour voir si, si on part sur des mouvements de reconductibles la semaine prochaine sur la question des salaires. Parce qu'on sait que ce n'est pas une seule journée qui permettra de gagner. Par contre, là avec l'étincelle qui, qui existe hein, autour de, de la pétrochimie, et avec le fait qu'on bah, ne nous lâche rien, que ce que soit dans les entreprises ou que ce soit le gouvernement, parce que le gouvernement il est aussi responsable, on pense au SMIC, on pense au point d'indice, on pense aux minima sociaux, on pense aux pensions de retraite, bah, qu'il va falloir certainement corser les choses et des mouvements durs. Donc c'est ce que nous on va proposer dans les jours qui viennent, c'est de, de faire des grèves reconductibles, effectivement. C'est la grève chez Total qui est à l'origine de cette grève Ça a été la goutte d'eau euh, La goutte d'eau, je Total. pense que c'est euh, la, la réquisition ce mardi. Voilà. Euh, c'est sûr que cette grève elle est importante parce que qu'est-ce qu'on voit On voit des travailleurs qui disent qu'ils bah, voilà, subissent l'inflation comme partout, ils sont face à une entreprise qui fait des milliards et des milliards de bénéfices, qui arrive très facilement à verser des dividendes encore en milliards à des actionnaires, mais qui est incapable d'augmenter les salaires. Et un gouvernement qui regarde ça tout tranquillement. Donc c'est sûr que ça a de quoi énerver, et de quoi énerver très largement, et puis ça a de quoi aussi donner confiance parce que qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent Bien sûr, bien sûr que euh, les grévistes de la pétrochimie, vont gagner, ils vont gagner des choses, voilà. Parce que par la grève, je suis peut-être malheureux, mais en tout cas c'est comme ça, par la grève, aujourd'hui, on peut obtenir des augmentations de salaire. Voilà. Pour vous, c'est le seul moyen aujourd'hui Vous estimez que c'est bah, le on seul moyen Quasiment. Regardez, euh, les négociations qui ont lieu, les, les fameuses NAO, les négociations annuelles, euh, débouchent quasiment partout sur des montants qui sont inférieurs à l'inflation. Euh, L'État euh, qui dit qu'il revalorise la, le point d'indice des fonctionnaires, c'est pareil, c'est inférieur à l'inflation. Je veux dire, en ce moment, les travailleuses et les travailleurs s'appauvrissent. Mais c'est concret. Euh, votre reportage, juste avant, euh, il parlait du Danemark où les gens volent dans les supermarchés de plus en plus, mais euh, la, la réalité de la vie en France, y a, y a, je veux dire, il y, y a 7 millions de personnes en France qui vont à l'aide alimentaire. Il y a 12 millions de personnes en France qui sont en précarité énergétique. Voilà. Et là, on va arriver euh, sur l'automne et sur l'hiver. Ben, bien sûr qu'il y a une urgence. Donc, euh, on aimerait bien que les salaires ils augmentent euh, beaucoup plus facilement que ça. Si ce n'est pas le cas, et ben, oui, ça passera par la grève et ça passera par des mouvements beaucoup plus durs. Mais là, la responsabilité des blocages comme de la grève, elle vient du patronat et du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui sont euh, exaspérés par cette grève, qui galèrent pour se déplacer et qui pourraient galérer en, encore plus dans les prochains jours avec une grève à la RATP et à la SNCF eh bien, bien sûr, ça peut engendrer au quotidien des éléments de galère, mais ce qu'on ce qu pourrait leur dire, c'est bah, rejoignez-nous, parce que c'est tout le monde là, qui est concerné, et qu a priori, celles et ceux qui galèrent dans leur bagnole pour aller au travail, c'est aussi celles et ceux qui galèrent aujourd'hui pour finir leur fin de mois. Donc c'est certainement en étant solidaires et tout et tous ensemble qu'on qu gagnera beaucoup plus vite. Puisque vous parlez de solidarité dimanche, il y a une marche contre la vie chère organisée par des partis politiques, organisée par la NUP. Est-ce que vous serez solidaires Est-ce que vous irez euh, non, je n'irai pas. Nous, on n'appelle pas à participer à cette marche. C'est très bien que des, des personnes revendiquent sur les choses, mais nous, on est des syndicalistes. Et là, en l'occurrence, on construit des grèves. Voilà. On avait une grève la semaine dernière, déjà, le 29, euh, le 29 septembre, il enfin, y a dix a jours, sur, sur la question des salaires, qui permet aussi de, de faire un peu d'effet de boule de neige. Et on appelle à la grève dans tous les secteurs, Donc, mardi prochain. C'est que ça puisse être un, un, ça, un, un, un moyen de pression supplémentaire sur, sur le gouvernement Peut-être, euh, voilà, tout, tout ce qui peut participer à faire pression, tant mieux. Euh, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de, de faire en sorte que les salaires augmentent euh, réellement. voilà, C'est euh, du concret, ça se joue dans les entreprises, ça joue dans les secteurs, ça se joue aussi euh, dans, dans la fonction publique. Donc euh, ça sera pour nous, euh, si vous voulez, l'enjeu, c'est vraiment que mardi, beaucoup de monde se mette en grève et surtout mardi, beaucoup de monde discute de voir s'il ne faut pas reconduire. Et nous, on incite à reconduire. C'est le moment d'y aller Là, il y a des étincelles. Il est temps de, de mettre le feu à la prairie pour récupérer l'argent qui est le nôtre. Merci beaucoup, Simon Duteil, d'avoir été avec nous ce soir.